Hello, bonjour à tous, allez bienvenue dans ce Kessel Run, Kessel Run nouvelle formule qui me permet de réagir comme ça très euh, euh, ponctuellement euh, à une info qui vient de sortir, initialement c'était l'Expresso en fait euh, qui faisait ça, euh, et puis comme l'Expresso est devenu euh, vraiment euh, dédié euh, aux sorties, le Kessel Run, ce sera une formule exprès pour réagir sur l'actu, et pas forcément X-Wing, pas forcément Star Wars. Aujourd'hui, on va parler de ces deux sorties, que je maintiens dans mon placard caché depuis trop longtemps maintenant, donc je suis content qu'Atomic ait enfin lâché le morceau. J'en ai un petit peu parlé dans les lives, et puis ceux qui sont abonnés à Simplay ont peut-être déjà compris on allait toucher ces, ces bombardiers je vous propose qu'on regarde ensemble euh, les figurines d'un peu plus près et puis euh, les cartes qui ont été dévoilées euh, par l'éditeur attention je ne ferai pas euh, de leak je me permettrai juste de montrer ce que l'éditeur a publié et puis de confirmer euh, du coup euh, certains leaks qui sont qui sont justes donc je m'autorise à le faire allez c'est parti on va commencer par les cartes toutes les cartes, puis ensuite on regardera euh, les figurines euh, ensemble en, en, en fin de vidéo. Euh, la première carte qui a été dévoilée par l'éditeur, c'est euh, les As de la 709e, bon, les As de la 709e, la 709e Légion, c'est pas forcément une référence hein, dans dans, euh, dans le premier ordre, mais euh, voilà, pourquoi pas, euh, là on est sur une initiative de 4, euh, avec euh, du coup euh, 3 en attaque euh, dans le Bull-Eye, donc voilà, déjà le premier petit euh, petit quack, hein. c'est que moi le boule eye ah, j'ai du mal à le gérer et, euh, et ben bah, peut-être que le vaisseau du coup sera pas pour moi par contre point positif on va se retrouver avec euh, une arme réorientable euh, en front euh, et en back et on verra qu'elle est vraiment méchamment réorientable euh, donc voilà, je pense que moi j'opterais plus pour cette, euh, cette solution là au niveau de l'esquive on est à 2 ce qui est un petit peu léger mais bon c'est un gros vaisseau et puis on va se retrouver avec du 3 en coque et du 2 en bouclier ce qui est quand même voilà assez raisonnable, on devrait tenir assez longtemps, par contre cette barre d'action est absolument hallucinante puisqu'on va retrouver de la concentration de l'évasion du ciblage du tonneau et du mouvement supplémentaire et pour euh, le la concentration le tonneau et le mouvement supplémentaire on aura la réorientation euh, gratos euh, avec euh, et en plus il n'y a rien euh, de stressant euh, dans cette dans cette barre là donc c'est vraiment vraiment badass faut voir combien coûte le vaisseau euh, mais euh, là comme ça c'est assez alléchant d'autant plus qu'on pourra euh, l'équiper euh, soit euh, de torpilles euh, soit euh, soit de missiles euh, donc euh, voilà, alors après pour les missiles il y a quelque chose de très engageant aussi, c'est euh, la tourelle d'armes lourdes. Euh, vous pouvez euh, pivoter votre indicateur euh, d'orientation uniquement vers l'avant ou l'arrière. Vous devez considérer, vous devez considérer le prérequis de l'arc avant de vos améliorations de missiles euh, équipées comme étant celui de la réorientation. Ce qui veut dire en fait que euh, si vous avez un missile que vous ne pouvez tirer que que euh, vers l'avant, euh, et bien là, si vous avez réorienté vers l'arrière, vous pourrez quand même le tirer vers l'arrière. Et ça, euh, ça, c'est le côté vraiment badass du truc, euh, d'autant plus qu'on l'a vu, la réorientation, elle va se faire euh, quasi à tous les coups. Euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut compenser si le vaisseau est trop cher, et puis qui peut compenser le fait que ça induit un bull high à euh, 3 je vous ferai une petite proposition de, de missile, que, voilà, missile à recharger. Euh, et donc, on peut utiliser plusieurs fois. Parce que je pense qu'avec euh, cette configuration-là de vaisseau qui se réoriente facilement, on va pouvoir euh, placer l'adversaire plusieurs fois euh, dans, euh, dans, une, dans une éligibilité de tir de missile. Et je trouve ça sympa. Voilà, moi du coup, euh, bah, j'aurais tendance à, à privilégier le missile, euh, missile groupé, bon, qui tire à, à 1-2, hein, donc c'est quand même euh, assez proche, mais euh, voilà, avec cette possibilité euh, d'arc avant et d'arc arrière qui se retournent très facilement, euh, c'est intéressant, il euh, y a 4 charges qui sont induites avec euh, 3 dés en attaque, euh, et, puis, euh, et puis vous pouvez effectuer euh, cette attaque en tant qu'attaque bonus contre une cible différente à portée 0-1 euh, du défenseur en, en ignorant le prérequis de, de cibler euh, voilà là du coup euh, ça me paraît intéressant parce que souvent, enfin en tout cas les joueurs comme moi euh, si j'arrive pas à mettre le gars dans l'arc avant c'est souvent parce qu'il est dans l'arc arrière <rire> et euh, avec ce vaisseau qui permet de retourner comme ça euh, son arc à, à, à tout instant, euh, bah, vous filez une concentration, vous, vous retournez votre arc et puis vous pouvez tirer pour peu que vous ayez bien entendu euh, prérequis euh, ciblé euh, ciblé juste avant. Donc n'hésitez pas au tour 1 ou, euh, ou au tour 2 à, à, à cibler un maximum hein, euh, autant que, que, que possible des, euh, des vaisseaux. Pour, pour pouvoir ensuite bénéficier de ça, ou alors à utiliser euh, des ciblages des voisins, il y a des cartes qui permettent de se passer des ciblages, donc euh, ça peut être intéressant. Au niveau plus balèze, hein, vous pourrez euh, tenter éventuellement de mettre un missile à tête chercheuse euh, dessus, qui a l'avantage de faire un dégât euh, immédiatement si euh, le joueur le décide de ne pas lancer euh, les dés, par contre là sur ce coup vous n'avez que 2 euh, que, euh, dés, euh, mais par contre, enfin euh, vous verrez, vous n'aurez que deux charges, mais euh, par contre, euh, vous serez à 2-3 euh, de distance. Donc là aussi, ça ouvre le champ du possible. On Poursuit les vaisseaux avec euh, la carte de Kylo Ren euh, qui a été euh, likée sur euh, le Facebook euh, belge, donc euh, je m'autorise euh, à la montrer également. Euh, donc les mêmes caractéristiques, si ce n'est qu'on a une initiative de 5, euh, donc voilà, c'est normal. Kylo Ren, et puis qu'on va retrouver euh, la force euh, avec euh, trois charges de force, donc c'est intéressant. Et du coup, avec ces trois charges de force, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Quelque chose de super, euh, vraiment, vraiment sympa. C'est euh, avant euh, qu'une carte dégâts face cachée ne soit attribuée à un vaisseau ennemi dans votre boule high, euh, vous pouvez dépenser une charge de force et euh, dans ce cas euh, la carte est attribuée euh, face visible à la place, je trouve ça vraiment vraiment très intéressant d'autant plus que euh, ce qui est vraiment euh, spécifié c'est qu'il suffit que le vaisseau soit dans votre boule high et non pas que vous soyez forcément euh, l'attaquant ou celui qui euh, donne cette carte de dégâts. Euh, donc ça c'est intéressant parce que bon, déjà si vous êtes en train de l'attaquer il sera dans votre boule eye et donc vous aurez la possibilité en consommant la force euh, de retourner la carte et euh, d'en faire un critique. Mais si vous avez deux potes euh, par exemple hein, qui prennent en tenaille euh, euh, l'adversaire et qui eux-mêmes attaquent et que en fait euh, cette cible elle, elle est dans votre bull eye, et bien en fait les attaques que vont faire vos potes euh, vont pouvoir bénéficier en fait de cette, de cette capacité. Et ça c'est vraiment vraiment je euh, trouve vraiment ballasse euh, voilà, ça va pousser en fait euh, uh, Kyle Rent à voler en, en, en patrouille, euh, bah, notamment avec euh, notamment avec les deux euh, les deux bombardiers qui sont euh, qui sont présents et euh, je trouve ça très très fait On passe sur une carte un petit peu particulière qui est le brouillard renforcé. Je dois vous, vous avez qu'au début je me suis demandé ce qui se passait. Alors déjà au niveau de la barre d'action on voit concentration tonneau et euh, mouvement supplémentaire qui vous permettront de déclencher euh, un euh, brouillage. Euh, que vous brouillez, vous pouvez euh, vous choisir ou choisir un autre vaisseau allié alors déjà pouvoir se choisir pour le brouillage c'est quand même une petite nouveauté euh, normalement vous devez choisir un vaisseau euh, ennemi euh, à brouiller donc je vous rappelle que le brouillage en fait euh, c'est une capacité qui euh, vous permet euh, de retirer à distance une uniquement, hein, attention, euh, qui va vous permettre de retirer euh, soit euh, un, une concentration, enfin un jeton vert, soit un ciblage. Et qu'en en fait pour retirer euh, le brouillage sur le vaisseau, il faut vous attribuer un de ces pions là, le perdre, et du coup vous retirez euh, le brouillage. Mais là c'est pas vraiment euh, le problème, euh, l'idée c'est de s'auto-brouiller et euh, si vous le faites vous allez euh, pouvoir lancer euh, un dé de plus euh, pour vous défendre euh, donc c'est un peu une situation de sacrifice euh, qui est intéressante euh, je trouve euh, voilà ça vaut le coup euh, maintenant sur un vaisseau qui a que deux euh, en défense hein, en, en, en jet de défense euh, pour en rajouter un troisième ça peut être intéressant voilà ce qui est quand même aussi euh, à noter sur cette carte c'est sa récurrence puisque euh, en fait euh, étant donné que vous avez la concentration puis ensuite le brouillage je vous ai dit que le brouillage en fait euh, pour l'enlever il fallait euh, vous euh, réattribuer en fait euh, un pion euh, vert donc là vous allez pouvoir rentrer dans un cycle où vous réattribuez un pion vert ça retire la concentration et puis ensuite après vous pouvez vous rebrouiller euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour pouvoir vous rajouter ce dé de défense voilà, c'est quand même assez compliqué à utiliser, je pense, pour les novices. Par contre, ça peut être rigolo pour les joueurs expérimentés. On va passer au bombardier euh, taille euh, SE. Euh, bon très très très beau vaisseau s'il en est on regardera le vaisseau de plus près à la fin, à la fin de la vidéo euh, vraiment très très très beau vaisseau euh, qui était présent dans les comics notamment il a fait 2-3 apparitions dans des séries euh, mais principalement on le voit dans les comics et on le voit donc dans le bandeau d'accueil du groupe simplet que je vous conseille de rejoindre depuis à peu près deux mois <rire> voilà euh, on est sur, un, sur une initiative de 4 ici avec les cadets du premier ordre euh, on va avoir 2 en attaque en frontal 2 en défense 4 et 2 hein, au niveau de, de, de la de la résistance 4 en coque et 2 en bouclier voilà c'est un profil classique un petit peu euh, dur au niveau de la concentration euh, au niveau des actions on a la concentration on a le ciblage on a le tonneau avec un ciblage stressant du coup ok on a un mouvement supplémentaire euh, en rouge aussi en stress aussi puis la recharge qui pourra être faite avec euh, une évasion euh, qui sera stressante, soit pour le coup je trouve ça assez, euh, assez cohérent et puis pendant la phase de système vous pourrez faire une action de mouvement supplémentaire euh, donc ça c'est euh, vraiment euh, je trouve euh, badass. Euh, Voilà il y a beaucoup de choses à voir et à faire avec ce vaisseau mais pour l'instant je ne peux pas vous en montrer plus Allez on passe sur le Y-Wing BTA, <rire> BTA ça me dit quelque chose mais je les garde pour moi. Euh, voilà donc un vaisseau avec une initiative de 3 là qui vous est présenté, hein, les patrouilleurs de la Nouvelle République qui est une carte qui sera présente deux fois. Euh, on va avoir deux en arc frontal au niveau du tir, 1 en évasion c'est normal c'est un Y donc c'est un bourrin, 4 euh, en coque et puis 3 en bouclier. Là aussi, c'est normal, c'est un gros bœuf, donc il se défend quand même un petit peu mieux. Par contre, on a une barre d'action euh, que je trouve extrêmement euh, triste ou mais on verra qu'il y a la possibilité d'ajouter des, euh, des modifications qui vont, euh, qui vont améliorer la chose. Euh, il n'y a que la concentration qui n'est pas euh, stressante. sinon Le ciblage, le tonneau et le mouvement supplémentaire euh, sont stressants. Je trouve que pour le tonneau et le mouvement supplémentaire, pourquoi pas, mais le ciblage... Euh, moi je trouve ça un peu, euh, un peu dur dur quoi, de rajouter du, du, du stress pour le ciblage, c'est un peu chaud. Euh, on a l'interface intuitive dont je ne vous parlerai pas spécialement parce qu'on va voir qu'on peut très rapidement euh, la remplacer, mais après avoir effectué une action euh, ajoutée à votre barre d'action par une amélioration, euh, vous pourrez effectuer une action euh, de calcul. Euh, voilà, bon, l'action de calcul, hein, on, on sait tous qu'elle est, elle est intéressante, mais beaucoup moins que euh, pourrait l'être la concentration euh, ou, euh, ou l'évasion. Euh, maintenant, voilà, il y a peut-être des synergies à faire avec l'action de calcul, j'en dirai pas plus. Et pour en finir avec les cartes, on va parler de cet arsenal de guerre. Que je trouve plutôt intéressant <rire> euh, donc vous voyez qu'il faut il vous faut les deux euh, icônes hein, pour pouvoir euh, pouvoir vous en équiper euh, ça va quand même vous rajouter euh, plus de en, en bouclier euh, donc euh, là on va directement monter à 5 boucliers et euh, toujours 4 euh, de coque. ça fait vraiment très tanky on va gagner un emplacement euh, torpille et un emplacement euh, de missile. Les deux, c'est sympa aussi. Et on va remplacer la capacité de vaisseau par la suivante. C'est pour ça que, euh, du coup, je ne vous... suis pas attardé hein, sur, sur l'interface intuitive. Euh, le tir de barrage dévastateur qui est vraiment, vraiment euh, sympa. Euh, tant que vous effectuez une attaque qui est donc soit torpille, soit missile, si le défenseur est dans votre boule, aille. vos résultats euh, critiques ne peuvent pas être annulés par des évasions. Euh, voilà ça euh, essayez de, de bien euh, caresser dans le sens du poil euh, vous euh, vous relance euh, on se retrouve avec le ciblage et la recharge hein, euh, avec cette carte là euh, donc voilà là euh, je trouve que c'est la, la, la paix des ménages et du coup on se retrouve vraiment avec euh, un, deux vaisseaux puisque dans la boîte vous en aurez deux euh, qui peuvent à la fois être extrêmement tanky et puis qui peuvent vraiment, vraiment euh, euh, faire pas mal de dégâts euh, sur, euh, sur du shoot et euh, sur des vaisseaux euh, légers, ça peut se finir très, très vite. Voilà, je me permets de montrer euh, le dial en fait euh, de, euh, de Rent euh, parce que euh, je sais qu'il y a, a quelqu'un qui l'a euh, vu en fait euh, dans la vidéo et puis qui l'a euh, redessiné donc je me permets de vous le montrer pour vous confirmer en fait euh, que euh, ben voilà c'est le bon le Gan a, a de très bons yeux euh, il a il a, il a a bien regardé alors on, on, on remarquera hein, que à vitesse 1 il n'y a pas de mouvement euh, tout droit c'est euh, des virages des virages serrés euh, ensuite qu'à euh, vitesse 2 on va avoir par contre la possibilité de se déstresser euh, à vitesse 3 euh, c'est pareil on a, on a pas mal de on a pas mal de, coups, euh, de propositions dont un virage de tolon je crois euh, celui-ci c'est un tolon euh, donc voilà pas mal de possibilités euh, de repositionnement hein, qui vont jouer énormément sur la capacité de tourner votre votre arc de tir vers l'avant ou vers l'arrière avec vos missiles et puis euh, au niveau de la vitesse 4 euh, là aussi, on a un retournement direct et puis on a jusqu'à une vitesse 5, ce qui est quand même assez euh, balèze, hein, puisque c'est quand même la, la, la vitesse maximale qui existe dans, dans X-Wing et on va se retrouver à pouvoir euh, jongler avec, avec des LA par exemple ou des RZ. Euh, voilà, donc vraiment un dial euh, que je trouve euh, cohérent et intéressant par rapport, euh, par, rapport à la vaisseau, par rapport à la proposition du vaisseau en fait. Allez, on va se regarder, euh, on va se regarder la figurine d'un tout petit peu euh, plus près. Euh, voilà, c'est quand même, c'est quand même euh, vraiment bien détaillé. Vous voyez, euh, c'est euh, voilà, bien détaillé, belle figue. Euh, seul petit euh, point. Euh, petit bémol c'est ces panneaux blancs là je trouve qu'ils sont ils sont trop euh, sont trop propres donc euh, peut-être avoir à faire un à faire un petit un petit lavis un petit lavis de ce côté là euh, parce que là euh, voilà c'est vraiment vraiment trop trop clean euh, moi j'aime bien en fait euh, revenir euh, à la bulle euh, à la bulle de taille euh, je trouve que c'est ce qu c'est ce qu'il y a de plus clean euh, pour rappel hein, je vous le montre ici juste à côté voilà on va le comparer on avait euh, le taille euh, le taille de de Kyle on est sur la même taille de, de, de vaisseau exactement exactement la même euh, mais bon pour moi on est sur une figurine qui est vraiment euh, bah, plus jolie c'est vrai que c'était une bonne idée euh, de, de, de, tenter, de tenter la diversité euh, avec celui-ci, moi j'aimais bien j'aimais bien l'arrière, j'aimais bien les réacteurs arrière euh, mais voilà ça fait pas euh, j'ai envie de dire ça fait pas ça, fait pas Star Wars. ça, fait, ça faisait plutôt SIF un petit infiltrator quoi, ça faisait vraiment vaisseau euh, vaisseau site, quoi alors que là bah, on est plus dans un vaisseau institutionnel euh, voilà donc la comparaison euh, des deux vaisseaux je vous le redis, les panneaux blancs, ça se vaudra pour, pour, les, pour les bombardiers. C'est peut-être à, peut à, à, à retravailler au niveau, au niveau de la couleur. Euh, mais voilà, c'est vraiment bien détaillé et euh, c'est plutôt propre, je trouve. Allez, on passe du coup euh, aux bombardiers. Euh, voilà, très très très beau euh, très très beau vaisseau. Vous savez que quand je les ai reçus, quand Asmodé me les a, me les a envoyés, je les ai trouvés tellement beaux que j'avais même pas fait gaffe que dans la boîte au milieu il y avait un, il y avait un, un, taille, un taille modifié de combat. Il a les ailes très très très très fermées, hein, on le voit, hein, il, a vraiment, il a vraiment des ailes qui sont très très refermées. Euh, voilà, c'est euh, bien fait. Euh, ça a même le même problème que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les, les, la partie blanche elle blouie un peu, vous voyez, elle est un peu trop balèze à mon goût et euh, du coup bah, ça mériterait, ça mériterait d'être retouché j'aime bien, euh, bien euh, les réacteurs à l'arrière qui sont, qui sont très très propres euh, voilà donc sans aucun doute une, une retouche sur ces panneaux là avec un petit, un petit lavis pour salir, salir le tout et puis, euh, et puis on sera bien et puis bah, sinon on est sur un bombardier donc un vaisseau à, à, à double coque euh, rien, de plus, euh, rien de plus classique et puis j'aime beaucoup aussi euh, ces, ces systèmes de canon. Attention, euh, peut-être euh, peut un peu fragile, un peu cassant, mais euh, vraiment très très fin. Et euh, c'est une très très très belle pièce. Franchement, c'est une belle surprise, je trouve. Une enfin, très belle surprise. Et puis on va se retrouver avec euh, Noël Y. Bon bah voilà, on a un bleu et un rouge. Euh, de très très très belles couleurs. Franchement, moi je trouve ça, euh, je trouve ça très classe. Euh, je trouve que les couleurs sont, sont plutôt, euh, plutôt propres. Voilà, j'aime bien ce, ce, ce, ce code couleur euh, rouge et bleu, euh, on est de plus en plus détaillé sur, euh, sur les Y, hein. franchement ça devient, ça devient, ça devient hallucinant, <rire> j'ai des envies de, de, de court métrage avec, euh, avec ces figurines de, de X-Wing, ça, ça, ça, ça me donne envie, Bon, il voilà, n'y a pas de couleur au niveau des réacteurs, c'est peut, peut être un peu dommage, euh, mais sinon on est vraiment sur une proposition qui est sympa, vous voyez même le droïde, Là le druide il est peint il est peint en vert euh, je trouve je trouve ça euh, très très classe et puis on a des détails euh, qui, sont, qui sont assez assez intéressants sur, sur les figues. Franchement il y a une vraie amélioration hein, dans, dans X-Wing de ce côté-là. Euh, déjà les miniatures, c'était ce qui faisait vraiment appel euh, dans le jeu. Euh, mais là, euh, je trouve que depuis la V2, et puis, euh, et puis les, les, les dernières sorties euh, sont, sont vraiment bluffantes. Donc là voilà, on, on se retrouve avec un, avec un petit druide rouge. Euh, qui, qui est super super et puis euh, et puis j'aime bien ce bleu un peu ce bleu et ce, ce, cet ocre hein, euh, un peu un peu disco euh, sur sa classe ça colle avec euh, ça colle avec le, le LY. donc voilà on est sur deux figurines euh, vraiment euh, vraiment euh, qu'il faut avoir et puis ben dans la boîte il y a plein plein plein de possibilités ah, les, les effets de les effets de percussion là sur sur le dessus euh, sont, sont, sont nickel c'est la preuve qu'il il euh, y, y a vraiment il n'y a pas que la couleur qui change, hein, puisque vous allez avoir euh, des choses comme ça, comme la percussion qui est là, qui, qui, qui n'est pas représentée euh, ici. Euh, vous avez des salissures euh, sur, sur le coin là, qui sont pas forcément euh, au même endroit et tout. Euh, donc voilà, il y a, y a, y a vraiment une... ils se sont fait chier. quoi. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment classe. Voilà, j'espère que cette euh, double présentation des sorties euh, X-Wing euh, vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Moi, ça me permet de réagir, bien entendu, euh, euh, sur l'instant. Euh, on jouera en fait euh, ces, euh, ces figurines euh, dans une partie qu'on fera euh, en let's play, il y, euh, y aura un let's play qui sortira avant au mois d'août euh, de X-Wing, hein. je vous avais dit on en avait déjà filmé deux, on va en filmer un troisième et je pense qu'on sortira ce let's play euh, pour euh, début septembre. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, de vous conforter dans le fait que X-Wing continue à avoir des sorties en français et donc est parfaitement suivi par le distributeur Asmodé et que bah, je vous engage à arrêter de vendre vos, vos collections dans, dans les forums et à vous servir des forums pour peut-être rencontrer des gens et plus jouer. Voilà, c'est mon petit, mon, petit mon petit coup de sang, c'est triste en ce moment, on voit beaucoup de gens qui vendent leur collection alors que le jeu est vraiment euh, voilà, de, dans une meilleure santé qu'il ne l'a jamais été, en tout cas au niveau des sorties au niveau de la proposition. Allez, il me reste de bons jeux, et puis surtout de bons jets, bah parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. A très bientôt